Pour conclure ce module sur la gestion des comportements, je vais m'appuyer sur trois mots qui correspondent à trois situations euh, fréquentes. Le conflit, l'agressivité, la crise. Euh, dans ces trois situations, le comportement de l'élève n'est pas tout à fait identique et la solution et la réponse à apporter ne sera pas non plus la même. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que dans les trois situations, le but c'est d'apaiser la situation et ensuite de voir quelles sont les conséquences de cette situation. Donc là, dans ce module, je ne le développerai pas, on en reparlera en présentiel, mais euh, forcément, dans toute situation, on va aussi euh, rajouter des conséquences, hein, euh, qui pourraient être de l'ordre de la sanction. Euh, je vous disais que la réponse à apporter en termes d'accompagnement, elle sera différente selon ces situations. Euh, dans le premier cas, par exemple, du conflit, L'élève, il est en capacité de raisonner. Du coup, il va être important peut-être de différer et de ne pas justement, ce qu'on disait tout à l'heure, rentrer dans ce, dans ce cycle un petit peu de l'opposition hein, en apportant du carburant qui serait l'argumentation, la négociation. Des fois, différer la situation permet aussi d'apaiser et par la suite du coup d'y revenir pour apporter la conséquence qui était prévue. Alors que dans le cas du conflit, on était sur une sorte d'opposition. Là, dans l'agressivité, il y a un passage à l'acte. Euh, un passage à l'acte qui implique soit du matériel, soit une victime, une personne. Hein. Et la première des choses à faire pour apaiser, c'est bien évidemment de stopper. Dans la situation d'agressivité, on va pouvoir stopper. Parce que l'élève, même s'il est dans le passage à l'acte, il a encore la capacité... Euh, d'entendre et de répondre de ses actes. Par contre, dans la troisième situation, qui est la situation de crise, là, l'élève, il ne contrôle plus rien. Donc, sur cette situation-là, euh, ce qui va être beaucoup plus pertinent, c'est de protéger, pour un retour à la au calme. Hein. Protéger euh, l'élève, protéger les autres, et se protéger soi-même. Dans toutes ces situations, euh, il est important aussi pour l'AESH de ne pas intervenir, vous vous souvenez tout à l'heure, en miroir. Je reprends le différé, je reprends le stop, je reprends le protégé. Euh, dans ces situations-là, il ne faut pas que l'AESH fasse preuve, elle aussi, d'impulsivité. Donc, certaines techniques aussi qui sont attribuées aux élèves peuvent être bien utiles aussi pour les adultes. Je pense notamment à la question de la respiration. Et je vous invite à retenir systématiquement le mot STOP. Euh, STOP pour S, je pense à sécurité. T, je me donne du temps. O pour oxygène, je respire. P, je pense. Essayez chaque fois que vous êtes à une, face à une situation, même si je sais que c'est des situations relativement complexes, de, vous, de ne pas répondre, forcément non plus dans l'immédiateté, au risque de répondre en miroir à l'élève. Donc pensons à différer si l'élève résonne, stopper euh, ou protéger si l'élève est agressif ou en situation de crise. Euh, simplement une petite remarque sur le fait de stopper ou de protéger en intervenant physiquement. Ça doit être, les interventions physiques doivent se limiter aux situations extrêmes de réel danger. Il est souvent préférable d'éviter dans ces moments-là le contact physique avec l'élève au risque euh, de lui faire mal ou soi-même de, de recevoir euh, des coups. Donc parfois, euh, on peut aussi protéger, on peut aussi apaiser en étant contenant avec sa voix. La façon dont on va s'adresser à l'élève peut être aussi apaisante. Donc ne, ne pas privilégier systématiquement le contact physique, mais le réserver aux situations d'extrême danger et de danger réel. L'accompagnement des élèves avec des troubles à expression comportementale est donc relativement complexe. Elle nécessite avant tout un travail d'équipe et il est important, comme tout à l'heure, quand on disait avec le tétraède que les élèves ont besoin à certains moments d'aide, il est important aussi qu'en tant qu'adulte et en tant que professionnel, on puisse aussi à certains moments solliciter l'aide de l'équipe pour rester un adulte solide. Hein. Donc ce n'est pas de se décharger sur les membres de l'équipe, mais c'est bien de réfléchir avec eux pour avoir une attitude commune et cohérente, pour aider l'élève à gérer au mieux ses difficultés comportementales.